Salut. Comme j'ai dit euh, au rewind euh, de 2019 que j'ai fait la semaine dernière, je suis content de cette année 2019. Il y a eu pas mal de délire en vrai, pas mal de gags, pas mal d'idées, et même avec les nouveaux mentors, ils ont pu donner euh, des bonnes idées avec. Et du coup, ce serait bien qu'il y ait un récapitulatif euh, de tous ces vidéos, les meilleurs, les plus drôles, les scènes les plus marquantes et surtout les plus drôles. Bref, mesdames et messieurs, préparez-vous pour le best of 2019 qui est. Maintenant Ah bah OK. Je suis morte Oh il est nul ce jeu Allez, vas-y, je rage quitte Mettez un pouce rouge Ah Oh putain Oui, j'ai gagné oh, vraiment, Coup de tête Attends Sudan oh oh, Sudan! oh! oh, ce Sudan! Oh! Sudan il a marqué! Sudan il Là, tu l'apportes pas quand même! <rires> <É> <dye> <mclassique> Alors! Je, je, je redis quand même parce que euh, quand, quand il a utilisé son smash, il était trop content, il s'est levé, il a fait. Ouais! Je vais aller refaire ici! Et après, il a fontaiser. Ah non, est horrible, <rire> quoi? Quoi? Quoi? Quoi? perdu oh, okay. Du coup Du coup. Quoi? Quoi? Quoi? Es-tu le meurtrier Non Mais si, c'est lui qui l'as. C'est lui, c'est lui, regarde ta voix défectueuse là je... C'est quoi ce pire enquêteur du monde Par, ouais. le... Par contre, Charlie, t'étais pas halal Hugo Oui Dis-moi une couleur Euh... Attends, je dois regarder. Euh... Bleu Yes! Oh! Oh! Oh! Putain, putain Oh! de oui. putain Hugo c'est mon Oh! Oh! Oh! t'entendre de bord. J'ai trouvé une salle <rire> Yes. La porte Jonas qui mène J'ai trouvé des écrans Eh <rire> hey, monsieur pourquoi vous allez là Oh regarde ça petit, ça c'est en enfants <rire> <rire> Et je dois les recapturer <rire> là, Regarde la tête qu'il fait, Lucas est choqué par cette <rire> Parce ce qu'il vient de dire <rire> Oh merde il est fil Bonjour, service orange Oh putain pas encore eux <rire> Alors oh. vous avez des problèmes de connexion avec fibre. Nous allons Mais... régler ça. Ok. C est... C est... C est... C est ok. Ok. Ok. Ce sont des gilets jaunes. Alors, nous avons la droite, la gauche et les gilets jaunes. Alors, on voit les gilets jaunes partout quoi. Nickel Tetris oh. 99 joueurs pour se battre sur Tetris. Ah c'est un de royal. royal Tetris 99 oh <rire> Tetris Battle Royale confirmé non. Non. J'espère que tu auras des skins Tetris J'espère <rire> que tu auras des caddies Ce sera le feu En fait c'est dire que, que Les pièces de Tetris On sait d'où elles arrivent par un bus Oh la vache Mais Tetris. non Tout est lié Partager 10 images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 bah Je vais taper au clavier ici quand même. Parce que bon. Ah ouais, mais. Bonjour, je suis attends, sur monte euh... moi ton l'heure. Montre-moi ton, euh... okay. <rire> ton CV. <rire> oui, bon, bon, alors, prends laquelle Montre-moi ton CV, <rire> attends, je vais couper. moi aussi. Bonjour. Attends, le CV, vas-y, allez, on va chercher les le dossier, attends. Je joue pas Batman, moi Oui, mais t'es jaune. T'es jaune et gros. <rire> et là, tu vois, je lui ai dit. Ah <rire> putain, il a gâché l'histoire, putain, foiré. On a de bord, jour 6. Oui, ça fait 24. Ah Alors, comme ça, je suis pas dans ce <rire> match! Saloperie! J'ai mal au dos. <rire> J'ai mal au dos. <rire> ah ça, aïe, aïe, aïe aïe aïe aïe aïe ça fait mal. Eh, tu pas? C'est marrant! <rire>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 Maintenant, Nicolas Hulot est parti. Tout est triste. En Isabelle. Elle bells sur her head. C'est pourquoi elle est Isabelle. Save bell. again. Save again. Je vous Je vous fois Une fois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 Oh là là Est-ce que ça.. Est eh ben Voilà on dit show me au moves <rire> Bah c'est exactement ça, je veux faire des câlins, mais à quelqu'un en particulier, XD, enfin, place au jeu. Ah oui oui, place au jeu Et... Ça n'a aucun putain de sens. Surtout comment elle, elle a fait pour apporter ses tasses Et de oui. test j'ai pas envie de savoir ce qu'elle a mis dedans, putain. J'ai la technique de jeter à 5 L'apparition des, des, des tasses, des bazookas par mon pantalon Il y a des petits bonhommes noirs qui font du travail. Il des petits noirs qui travaillent ah, un peu content Et moi, je veux faire l'amour ah, Diddy Kong un... dis est en train de <rire> Attends Mais c'était un robot Et Olimar il en dirait qu'il est déprimé Ah hein ouais c'est bien Ouais bah moi j'ai perdu ma femme alors bon <rire> genre, En plus on dirait qu'Olimar regarde bien la caméra tu sais Qu'est-ce que vous regardez là Sortez-moi de ce jeu Faites-moi un de <rire> 4 là. On n'entend pas le deuxième caster Incroyable Ah <rire> Je crois, je sais qui c'est <rire> Ah Ça c'est bon Wow. Oh si Vous veux... êtes sur le, le champ de bataille, c'est incroyable <rire> Quoi ah. Vous voyez pas Ah Oh, oh C'est oh incroyable <rire> Bonjour à tous euh, Coupe un peu, c'est. Faut ouais, encore couper alors, le bas de la caméra. Bonjour à toutes oui, alors... et à tous C'est euh, incroyable je... ah, ah On dépasse du cadre, mesdames et messieurs <rire> Incroyable wow, ah, <rire> C'est incroyable ah, Lui anime Ah Lui anime sur le chat Tu es disqualifié <rire> What's going on, everybody? Dive right into the hot zone. Take it away, Jay. Thank you so much, Jay. The next expansion pack for The Sims 4, Sims 4 Island Living. <laughs> <laughs> Let's check out that trailer. Yeah. Please welcome Keanu Reeves. Putain, je m'attendais pas que le patron soit comme ça. Hugo, dans 30 ans. <rire> Quel bâtard. Tu as pris du bidou, ah, hein. ah, bah en même temps, le McDo. Euh. Miaou. You saved me. Oh. Oh.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 En vrai, s'il si y avait Roblox euh, ajouté dans ce mode, je pense qu'il aurait fait... <rire> Il faut qu'on infiltre l'Internet pour se débarrasser d'elle. Sauf si elle a Nord-FVPN, évidemment.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 Putain, on prend lequel Attends, on va prendre euh, celui euh, qui ressemble euh... à un vagin là. Celui qui ressemble à un vagin. Ah, trop tard. Ah, oh, oui. Ah, magique, il est le seul à avoir compris. <rire> je, je viens de voir aussi. Yes. Ah, Marco, il a pas compris. Bah, le vagin, tu le vois là, le, le vagin. <rire> tu vois le vagin là, non, là, là. <rire> Putain, Allez, comme tu as dit ça, <rire> ah, le vagin. Ah, le vagin! On dirait, tu regardes la belle vue du genre. Oh, il est quand même très beau ce vagin, quand même. <rire> <rire> <rire> Regarde, chérie, il y a un gros vagin. Par contre, t'aimes beaucoup Ken, hein? T'as parlé. Ça, <rire> ça, ça, ça parlait. <rire> tu vois ça? C'est le vagin qui m'a fait ça. Et Salut, Oh ouais, Arrête! <rire> Vas-y c'est bon <rire> Oh dame. Oh mon dieu c'est horrible cette Oh merde ça doit être horrible cette ce game over Tu es mort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 Parce que j'ai peur que YouTube euh, me strike. Et en plus de ça, c'est que euh, ça m'a l'air un truc très important quand même euh, de voir ce qui se passe. S'il y a eu des changements ou pas. Donc voilà. Allez, en espérant que le YouTube Rewind va être intéressant sur cette année. Parti. J'aime beaucoup cet effet de... de glitch comme ça un peu. Ça se voit que le mec est a dit K-Pop, euh, il était maintenant. C'est quoi ce bordel C'est exclusif, c'est chez la chaîne de Suyo je vous apprends à jouer. Euh, euh, voilà, merci. <rire> Ça commence bien. Ah, putain. Oh non! Oh putain, on a fait une boussole en ville! Bon, moi bah, c'était mon gameplay sur euh, Sigma, j'espère que vous aura... ça vous aura plu. Oh yes! Oh non, ne tombe pas! Yes! Allez, allez! Oh putain, à quelques mètres haut! Oh. oh non, non, stop, stop, stop! Grosse... Ah, Hugo, tu me déçois! Hein. Putain, si, si dans le bon, tier list que t'avais mis sur Twitter, t'étais dans le oh. tier list, j'aurais mis dans les, dans les bédos avec euh, les autres youtubeurs. Bédos? Bédos délire? Voilà oh, c'est <rire> Bédos délire? Allez ah, on y un <rire> Ce serait tellement une chaîne de Pédophiles. Ça. <rire> <rire> Pédo Fichier, Animal Crossing n'est toujours pas sorti. Alors oui, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y avait pas toutes les vidéos qui étaient sorties en 2019, car euh, on pourrait mieux vous laisser découvrir, etc. Et que aussi le monteur a décidé de vous garder les surprises. D'ailleurs je remercie à Soup pour euh, le montage et prendre les meilleurs moments euh, de cette année. En espérant que ça vous aura plu cette vidéo. Passez une bonne journée. Voilà, en espérant dans les commentaires, il n'y aura pas un seul qui va me dire Oh là là, Hugo, il réussit parce qu'il a dit euh, Mr. Game Watch, c'est un petit noir, et voilà, euh, il mérite de ban de Twitch et de YouTube. Game. Mr. Heyman, win